Salut les amis, content de vous retrouver pour cette vidéo imprévue. Donc vous avez vu la vignette, si vous avez vu la vignette, c'est parce que vous venez pour euh, voir ce que j'ai trouvé sous ma terrasse. Bah, c'est parti. Voilà. J'ai euh, une terrasse à peu près, voilà, 20, 20 mètres carrés. Et euh, avec ce petit détecteur ici, vous voyez... Hop. donc c'est le MD3040 hein. je vais bientôt poster la vidéo de démonstration donc ce sera sûrement mercredi donc euh, en fait c'est venu bêtement hein, en terrassant euh, voilà, j'ai vu une monnaie à l'œil et ma fille a pris le nouveau détecteur et puis elle est venue et puis regardez ce qu'on a trouvé c'est quand même on a deux clés bon rien d'extraordinaire jusque là Là on a un genre d'anneau. Euh, je sais pas trop ce que c'est. J'ai aucune idée. On a ça. On dirait une bague, mais bon. Je suis pas trop sûr parce que l'intérieur est bizarre. Et puis regarder ici tout ce qu'on a trouvé. Une petite douille. Hein. Et là on a tout ça comme monnaie. Il y a 19 monnaies et un super crucifix entier donc euh, je vais effectuer euh, nettoyage et puis on verra un peu ce que ça donne bon c'est essentiellement euh, essentiellement des euros puis il y a euh, des francs belges il y a euh, apparemment ici je sais pas si vous allez voir quelque chose hein. c'est un demi franc euh, un demi franc suisse je pense voilà effectuer le nettoyage puis je ferai une petite vidéo quand j'aurai nettoyé et puis celle-ci aussi je pense je sais pas trop ce que c'est c'est un penny, new penny apparemment donc voilà avec une très très belle patine Donc et ici le crucifix, j'en fais jamais <rire> donc euh, je vais essayer de mettre un peu au soleil mais ça va être difficile j'en fais jamais en fait celui-là, il est en entier. Il n'est même pas plié. Donc, euh, voilà. Je vais faire un petit nettoyage de tout ça. Et puis, euh, on va voir ce que ça donne quand ce sera nettoyé. Voilà. Comme quoi, même chez soi, on peut trouver. L'avantage de ce petit détecteur, c'est comme il n'est pas puissant, euh, il arrive à passer assez facilement en surface avec son petit disque. Hein, euh, mais ça si vous voulez plus d'informations sur ce détecteur, je le mets. Ce sera mercredi. Je publierai la vidéo mercredi. Donc allez voir, son prix n'est pas cher et puis pour les enfants, c'est plutôt chouette. Allez, c'est parti pour le nettoyage. Bon bah les amis, voilà, nettoyage terminé. Euh, bon voilà, on a quand même 7, 2 centimes d'euros. 3-1 centime d'euros. Une pièce de 50 centimes d'euros, 10 centimes d'euros. On a 4 francs belges. Et ici, on a demi franc suisse. Euh, un one penny, new penny, je pense. Et un super crucifix. Voilà, je vais vous montrer ça. Plein soleil. Voilà. C'est vraiment très très beau. Hein. Et ici. Super patine. C'est New Penny je pense. Ouais c'est ça, c'est New Penny, un New Penny. Donc, voilà. Et un super crucifix. J'espère que vous le voyez bien. Et ici derrière il est marqué euh, souvenir. Et juste en dessous, mission. Donc si vous savez m'aider sur ce genre de de crucifix parce que bon moi j'en fais très rarement donc je ne sais pas euh, si d'ailleurs vous pouvez me donner des conseils pour le nettoyer n'hésitez pas à me le mettre dans la description ce serait vraiment chouette euh, et puis euh, si vous savez le dater ou quoi que ce soit euh, voilà quoi ce serait bien de me laisser un petit com alors pour les nouveaux qui sont sur la chaîne hein, s'ils sont pas euh, qui s'y si, euh, connaissent pas bah qui cliquent sur labo et puis euh, sur la petite cloche aussi et puis euh, voilà, comme ça, il y aura toutes les nouvelles vidéos. Et euh, il y aura la vidéo mercredi du MD-3040. Donc un détecteur pour enfants à un prix raisonnable. Donc voilà, je vous invite à aller le voir. Et puis euh, voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je remercie tout tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, mes abonnés. On est plus de 600 abonnés. Je suis vraiment content. Et euh, voilà. Merci, merci, merci, merci, merci. Allez, ciao, ciao. Bon, bah les amis, euh, j'avais négligé ici... Euh la petite bague, je croyais pas que c'est une bague, et puis au final, euh, c'est une bague donc euh, c'est une bague en argent de 5 grammes. Euh, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est poinçonné. Je vais essayer, mais ça m'étonnerait. On oh, n'arrivera pas à le voir. C'est poinçonné 925. Donc, il euh, y a une bague en plus, une bague en argent. Je l'ai pesée, elle fait 5 grammes. Donc, voilà. Voilà, oh, le petit butin. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. He's referred to as